Voilà le cortège vibrant d'anches, voici les visages glorieux, et les murmures et les ramages d'une foule de gens curieux font comme une fraîche louange, amenée d'un geste amoureux. Toutes les pulpes sont oranges auprès d'un sourire lumineux. Oui, tu es la félicité et dans mon cœur c'est bien heureux. Nous passons toutes les nuits blanches Près de ton sourire lumineux Oui, tu es la Félicité j'ai dans mon cœur c'est bien heureux Nous passons toutes les nuits blanches Près de ton sourire lumineux Le regard du monde dans ma page Observe l'éclat sur mes yeux Ainsi l'enfant voit les nuages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 et de ton sourire lumineux